Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, le 11 novembre n'est pas encore terminé. Nous on est content de retrouver l'ami GLG. « Hier, t'as tout flambé, c'était excitant, même si tu sais que tu vas te faire exploser par maman, t'as pas pu résister, t'as flambé, c'était ton moment. »« La promo dure encore aujourd'hui, tu vas pouvoir remettre les mains dans le cambouis, bienvenue dans le marabout du JT. » L'ami JLG, bien sûr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 Bim, Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs Je rappelle, la seule émission qui fonctionne au café Plus on a de café, plus on d'émission Pour l'instant, c'est validé Pour ce mois-ci, on a déjà deux émissions par semaine Le mois prochain, euh, on verra On remercie nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Paulet, TMJ, Nico, Évil Neo, Nono le Chat Alors apparemment, il y a, il y a Alex qui est blessé Et son type, ça n'a pas tenu Voilà, apparemment, je ne sais pas pourquoi Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission Et merci également à tous ceux qui mettent un pouce en bas pour me dire. Alors je suis désolé, il paraît que les pouces les pouce, les pouce en bas vont disparaître Alors c'était quand même le petit plaisir de beaucoup hein. Leur petit, euh, euh, Ils mettaient un, un pouce en bas avec la main droite, ils se branlaient avec la main gauche Mais là c'est fini Alors vous pourrez toujours le mettre, ça c'est la bonne nouvelle Par contre ils se verront plus ce qui cache quand même vachement l'effet. Moi, je les verrai. Sachez que moi, je les verrai et je pourrais me dire oh les salauds, ils ont encore mis un pouce en bas. Donc allez-y, continuez comme ça. Mais bon, je sais que ça, ça enlève quand même une grosse, euh, une grosse satisfaction personnelle. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire j'ai bien aimé ce produit, oh c'était intéressant, pour donner des conseils, des avis ou juste pour mettre un commentaire en mettant commentaire ou prompt does ou euh, c'est très bien. Ou, y... Il y en a beaucoup qui kiffent le rendez-vous et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Bon, alors maintenant je vais essayer de trouver le, la page. Tac, allez, on commence tout de suite par le site legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie, bien évidemment. Sur ce site-là, vous retrouvez toutes mes vidéos, tous les jours, on retrouvera les vidéos, les reviews, les JT du Geek. Oui, oui, bientôt. Oui, d'autres. Oui, oui, oui. Doucement, doucement, les vidéos en anglais, doucement, les podcasts vidéo, doucement, doucement. Laissez-moi un peu de temps là, j'arrive. Il a fallu. c'était dur le 11 novembre, hein. je sais pas si vous avez vu, mais on a travaillé. Bon, également sur JT Geek, vous trouvez une rubrique qui s'appelle la JT Geek Shop. Voilà, donc là-dessus, vous pouvez retrouver, ah, il est devant le logo, c'est nul. Attends, plan de travail, si je mets comme ça, il faut le mettre derrière. Voilà, c'est mieux. Vous trouvez également toutes les montres que j'ai achetées. Enfin, que j'ai acheté, qu'on qu m'a envoyé. En j'ai rien acheté du tout. <rire> bon, Vous trouvez toutes les vôtres qu'on m'a envoyées pour les reviews et tout. Non, mais je voulais mettre mes montres. Mais en fait, mes montres, elles sont pas là. C'est juste les montres des reviews. <rire> mes montres perso, elles sont pas là-dessus. Bon, dont le, la célèbre 007 qui a cartonné un petit peu pour le 11 novembre. Bon, le sujet pack du jour, la version globale du Redmi Note 11 pourrait être très différente de la version chinoise. Alors, ils sont très putaclic C'est Guy China C'est Guy China c'est ça. Qui, a, qui était appartené à Andy qui était un espagnol, je crois. Non, il était anglais, mais il habitait en Espagne. On s'était rencontré plusieurs fois d'ailleurs et il a vendu aux Indiens, <rire> bien évidemment. Voilà. Euh, et là, je crois qu'il est parti en Espagne, parce qu'il y avait beaucoup trop de pollution en Chine pour son gamin et tout. Voilà, C'était pour la petite anecdote. Je, je raconte un peu de, de storytelling. Euh, donc, la, la, le Redmi Note 11 est quand même un très joli téléphone très intéressant qui est sorti uniquement en Chine. Arrivera donc bien évidemment en Europe, mais il n'arrivera pas sous la même version que, euh, que les Chinois, apparemment, puisque. La version chinoise aura donc bien évidemment un Mediatek, un Dimensity, hein, qui fonctionne très très bien. Et bien pour la version Europe, il pourrait avoir un nouveau processeur, à un 778+, plus, ou un 695, en version de la version 11 ou de la 11 Pro. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui disent « Ah mais Mediatek <rire> !» Attendez, Mediatek sur les Dimensity 800, franchement, ils n'ont ils ont pas, pas à rougir. Hein. Donc, il pourrait arriver qu'une version un peu différente. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, alors il y a le Redmi Note 11 qui est disponible en Chine, d'accord. Donc ils vont le sortir en Europe, ok Donc ils vont l'appeler certainement Redmi Note 11 aussi, le même nom, mais avec un processeur qui sera différent, pour vous embrouiller un peu. Ensuite, le téléphone pourrait revenir en Chine. Comme ça, il y aurait deux versions. Il y aurait un Redmi Note 11 avec le processeur MediaTek, mais il y aurait également un Redmi Note euh, quelque chose avec un Snapdragon. Et dans ce cas, ils en changeraient le nom. <rire> Au lieu de changer le nom en Europe, non, on garde le même nom en Europe et par contre le téléphone va revenir avec le processeur Snapdragon en Chine et là on changera le nom encore. <rire> je te jure, oh putain les mecs, au lieu de dire oui on fait une version, je sais pas, 11, ouais non ouais, 11, ouais, ils sont obligés de l'appeler 11 en même temps, ouais c'est ça qui est con, parce qu'ils vont pas l'appeler 11 Pro, 11, 11 Pro, 11 Lite, ça existe déjà. Donc ils ne peuvent pas l'appeler 12, il ne pas l'appeler 11.1 euh, ou 11S, ouais S éventuellement. 11S comme Snapdragon. Et c'est pour ça que la, la news est assez drôle, c'est que, vous voyez, un peu le MiG Mac, un peu que les téléphones. Alors, le Redmi Note 11, pour l'instant, qui est venu uniquement en Chine, donc je vous déconseille fortement d'acheter les versions. Les versions en Chine ont de plus en plus des ROM qui sont complètement briqués, c'est-à-dire pour installer les services Google et tout, même si... Il y a encore, euh, sur des forums, ils vous expliqueront qu'on peut y arriver. Ça marche jamais aussi bien. Euh, L'intérêt de, de tout ce qui est Gmail, c'est tout ce qui est push, quoi. Ça reçoit les notifications, les machins, donc euh, voilà. Donc, attendons un petit peu qu'il arrive en Europe. Bah, apparemment, c'est plus pour l'année prochaine, là, comme c'est parti, euh, voilà. On parlera également du Realme Q3T qui pourrait arriver également. Alors, le Realme Q3T, en fait, c'est simplement une version... Que, que les Chinois essaient de développer un petit peu. Ça veut dire qu'ils vous donnent un téléphone que tout le monde connaît, ok, et ils mettent du cloud dedans. Ça veut dire qu'en Chine, pas mal de services qui seraient liés au cloud, notamment des jeux, alors du stockage, alors ça, ça paraît un peu évident, mais des jeux, de la vidéo, et pas mal de services comme ça. Alors, c'est aussi, je pense, une nouvelle stratégie pour les fabricants pour... Euh, vous garder à vie quoi, c'est à dire que de plus tu auras de cloud directement chez le fabricant, c'est à dire que si tu as tout ta vie qui est chez Realme, alors ton stockage, tes photos, tu as des jeux, tu as des machins et tu as quand même une petite routine qui se met en place. Je veux dire, si tu changes de téléphone, bon, déjà ce sera plus facile pour la migration, mais ensuite si tu changes de téléphone, tu vas forcément prendre un Realme et tu vas pas dire ouais, je vais prendre, euh, je sais pas, une autre marque. Je ouais, mais alors là, le cloud, ils vont m'enlever mon forfait, machin, mon truc, mes sauvegardes et tout. Donc, c'est aussi bah, pour un moyen pour les fabricants bah, de vous surveiller et puis de vous avoir un petit peu de vous tenir pas les couilles comme diraient euh, <rire> nos acteurs de, de films d'action de vous tenir pas les cornes, voilà pour vous tenir et surtout bah, de filiser un peu parce que quand tu as tout t'es habitué à un environnement dans un téléphone et qu'en plus tu as plein de trucs dans le stockage et tout on va forcément si tu vas changer de téléphone tu restes sur la marque la marque qui cartonne pas mal hein, qui est sixième apparemment au niveau des des, des vendeurs de fabricants et tout donc euh, c'est assez euh, c assez encourageant je sais pas mais on voit que là Oppo a fait, a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens, contrairement à ce qu'ils voulaient pas faire avant, c'est-à-dire, on fait en loose day, on laisse faire. Non, ils ont mis les moyens, ils ont mis du pognon, Realme s'est lancé, ils ont dit, on serre un peu les fesses, mais on fait du volume et tout, et c'était pas mal. Contrairement à OnePlus, qui était apparemment la première tentative... <rire> bon, d'accord, ça va trop marcher Oui, mais bah, écoute, il faut il marche pas toujours du premier coup, hein j'en sais quelque chose. Voilà. <rire> on parle pas de mariage. <rire> <rire> on parle du travail monsieur. Bon, on parlera également des nouveaux Ulefone Armor X9 et X9 Pro qui sont exactement les deux mêmes téléphones, si ce n'est qu'il y en a un qui a un peu plus de RAM que l'autre. Ça veut dire que si vous voulez un téléphone qui a une version, alors le plus à mémoire, un dans le stockage, alors que le 9 a plus de choix car la version est différente. Voilà, donc elle est avec 4 plus 64. Voilà, pour la version Pro et truc. Bon, ben bah encore, l'intérêt, un des intérêts forts, c'est que le téléphone est directement vendu sur Amazon, encore une fois, TTC, Livraison Europe et tout, donc c'est pas mal. Il n'est pas excessivement cher, il n'est pas placé très cher, entre 149 et 159 euros en fonction de la mémoire que tu veux. Bon, ça fait un petit téléphone résistant à 150 balles, quoi. Voilà, Après, on peut pas non plus... Euh... On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Il faut faire un peu des sacrifices. Voilà. 3 plus 32 plus micro SD, alors qu'on a vu que la version Pro pourrait aller jusqu'à 4 plus 64, pas la folie du tout mais bon voilà on n'a plus de on a plus de nouvelles de toute façon on les accepterait pas Pouf, ou pas ouais voilà. voilà de toute façon bon les téléphones on peut tester retester Alors après c'est vraiment le de plus en plus je crois que le... le seul truc qui serait presque à tester sur les téléphones comme ça puisque bon les, les processeurs, le processeur on les connaît et tout ça serait vraiment la photo est-ce que les photos sont bien ou est-ce que les photos sont pas bien parce après l'écran les machins le processeur on va on va estimer que ça fonctionne plutôt bien mais c'est vraiment au niveau de la photo où des fois on voit que c'est bien et des fois, on voit que c'est euh, super bien, et des fois, c'est pas terrible. Bon, une des nouvelles que j'ai trouvées assez intéressante, c'est la nouvelle tablette Oukitel, la RT1, qui serait une tablette qui serait IP68 et IP69. Et je peux vous assurer qu'il y a un marché... Alors, il n'y a pas un marché de fou, encore une fois, mais il y a un marché de niche. Combien de personnes m'ont déjà demandé, t'as pas une tablette qui soit un peu résistante, parce que leurs tablettes, elles sont sympas, mais il suffit que tu bosses un peu, que tu ailles dehors et tout, qu'ils soit au moins résistante au choc, parce que la tablette avec le, le poids voulu volume, alors dès que ça tombe, c'est un carnage, qui sont un peu résistantes, et surtout qui soit IP-108, IP-69, pour soit ceux qui veulent l'emmener à la plage, à la neige, soit ceux qui veulent partir en randonnée, soit ceux qui travaillent avec une tablette, et comme ça, d'une tablette un peu plus endurante qu'une tablette, je veux dire, ne un autre ce qui iPad et tout, c'est plein d'écoutis c'est plein de machins, c'est pas c'est pas résistant du tout. Donc, ça correspond à une grosse, grosse demande, et, et ben, quelque part, au qui il ils arrivent sur un créneau, un marché de nid. Mais beaucoup vont certainement se jeter dessus en disant ah ouais enfin alors je sais que pas mal de fabricants avaient essayé de faire des coques pour mettre sur vos télé vos, vos tablettes d'origine et tout mais il n'y a il a que pour iPad quasiment et bon ça oblige à acheter un iPad qui vaut une juste blinde plus la coque donc ça fait un machin qui est énorme qui est dégueulasse et tout alors c'est pour travailler dans des entrepôts machin il y en a ils vont dire ils s'en foutent mais si tu veux un truc un peu plus esthétique j'aime beaucoup moi 4 plus 64 la batterie 10 000 un écran 10 pouces euh, 10, non ça doit pas être ça hein. Ah si, 10 pouces, oui, en même temps, oui. 5 pouces, 7 pouces, 10 pouces. C'est pas très très grand en même temps, hein, c'est bien. Un processeur core caméra 16 plus 16, IP108, ip 109 IP Encore une fois, ça correspond à un petit marché de niche. Mais n'y a-t-il pas toujours un chien-chien dans sa vie niche? Mais, <rire> non, pas ça du tout. Mais voilà, moi je trouve que c'est un. Voilà un produit qui... qui est attendu. Voilà. Et qui, à mon avis, il pourrait en vendre. Ça, il m'en enverrait une, je la prendrais, tu vois. Je pense qu'elle ne doit pas être très très chère. Pas de prix encore. <rire> Bah, elle doit pas être très, très cher. Ah si 239 dollars. Ouais, 200 balles. Ouais, ça encore une grosse merde. Non, mais ça va être un produit bureautique, euh, bureautique multimédia. C'est comme ça qu'on dit. On, dit pas, on ne dit pas c'est une grosse merde. On dit c'est un produit bureautique et multimédia. C'est-à-dire bureautique, euh, internet, email, toi, traitement de texte limite en ligne, tu vois. Et multimédia, YouTube, euh, YouTube. YouTube, voilà, c'est tout bah, trois fois YouTube quand même, c'est pas mal. <rire> bon, on parlera de la thèse de la smartwatch Redmi Watch 2 Lite. Alors, bien évidemment, vous avez su hier, c'était le 11 novembre. Alors, vous vous êtes jeté sur les codes promo, vous avez tout bouffé euh, <rire> ça a Commencé à 9h à midi et plus rien, <rire> ils ont ravagé la boutique. Donc, la, la smartwatch, alors je vous rappelle, c'est le 11 et le 12. Les, les, les promos euh, du 11-11. Bon, par contre, tous les codes promo, c'était souvent, souvent à, à quantité malgré tout limitée. Hein, ils n'avaient pas mis euh, à un gogo. -go, même si on mettait mettaient 100, 1000 ou 2000, bah, apparemment, c'est quand même parti relativement vite, quoi, parce qu'ils mettent quand même un quota. Ils peuvent pas mettre zéro, euh, toi. Et puis, c'est illimité. Ils sont obligés de mettre mettant de codes promo. Donc, la Redmi Watch the Lite fait partie des produits qui sont vite partis. Hein, nous, rien que sur la journée d'hier... Il y en a une cinquantaine qui sont partis. Alors, c'est pas beaucoup, beaucoup en même temps. Hein. C'est correct, encore une fois, pour un 1.1. 11 On voit que vous avez acheté pas mal de trucs. Hein. Donc certains produits, enfin euh, le référé. <rire> bon. <rire> Donc, euh, 49,99 plus les codes promo. Enfin moins les codes promo. Une cinquantaine de pièces. C'est pas mal, mais quand on regarde... Euh, je sais plus laquelle qu'on avait fait, qui avait fait aiguille et LCD et tout. Elle, je crois que, hein, que la première journée, quand il y a eu la promo, je crois que c'était 30 euros, je crois. La première journée à 32 euros, on a déjà passé les 50 tranquilles. Même Banggood, a été étonné, elle me dit oh, « j'ai passé 50, on n'a plus de code promo et tout. » Donc euh, bon, là, on est sur un produit un peu plus cher. Sur un produit que certainement, beaucoup ont déjà une smartwatch. Soit ils ont pire, soit ils ont mieux. Elle est bien placée au niveau du prix, mais bon, on voit encore une fois que le marché de la smartwatch est... Voilà. Moi, j'ai toujours mon mi band 6 là pour compter les pas et une vraie montre. Ouf, voilà, ça se tasse un peu. C'est l'achat d'impulsion. On dira oh, pour 50 balles, ça vaut le coup. Ou pour faire cadeau pour Noël et tout. On verra sur la deuxième journée si on en vend autant ou moins. Mais c'est vrai que le code promo aura certainement permis à certains de dire 50 balles. Si je peux gratter un peu, éventuellement, il y avait des cadeaux aussi. Voilà, c'est pour ça que beaucoup se sont jetés dessus. Et vous avez bien fait. On parlera de la marque Dreamy, qui nous avait envoyé pas mal de codes également pour ses aspirateurs. Alors, bonne nouvelle, c'est que Dreamy va remettre une petite couche pour, euh, pour le Black Friday. Hein. J'ai deux marques pour le Black Friday déjà. Alors là, on avait Cubo et euh, Dreamy. Et là, pour le Black Friday, pour l'instant, j'ai déjà signé euh, Doogie et euh, Dreamy, voilà, qui veulent faire une vidéo euh, pour le Black Friday. Alors, euh, Black Friday, l'intérêt, c'est que ça sera peut-être un peu plus Amazon et... Euh... Ce sera encore une fois certainement aussi un peu AliExpress. Mais euh, ça risque de moins bien marcher, sauf s'il y a pas mal de produits et de marques que vous ne trouviez pas sur AliExpress. Là, forcément, vous allez pouvoir les trouver sur Amazon. Il y a pas mal de produits. Euh, J'ai vu pas mal de, de... respirateurs <rire> passer. Hein. Alex m'a dit qu'il avait pris le Dream V12 Pro. Euh, pas mal. Il y a du H11 et tout. Il y a pas mal de gros produits qui sont partis quand même, hein, malgré tout. Donc, on voit qu'il y en a pas mal, beaucoup d'entre vous, qui ont attendu. Voilà, qui ont attendu vraiment les promos, on avait beaucoup de codes. Ça m'a fait plaisir, ça franchement ça m'a fait plaisir, parce que bon déjà c'était en partenariat avec les marques, donc bon, vous comprenez que c'est un peu... C'est les marques avec qui on travaille avec l'année, donc pour moi c'est un peu intéressé quand même malgré tout, puisque les marques veulent mettre en avant et tout, donc euh, on est là pour aussi les, les mettre bien. quoi Et vous, ça vous a fait plaisir, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de codes promo, vous avez pu gratter plus que ce que vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas trouvé les codes que, que j'ai mis en ligne et tout, donc bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, plaisir, euh, plaisir d'offrir, euh, joie de recevoir. <rire> oui, j'ai été éternel. <rire> Surtout qu'il arrête ses qu conneries, ouais. Bon, ma sélection de code promo, encore une fois, donc là, c'était avec AliExpress, partenariat avec AliExpress Influenceurs. C'est leur, leur nouveau truc qu'ils ont mis en route et tout. Alors, étonnamment, j'ai pas vu beaucoup, beaucoup de... Bah oui, force, vrai ouais, en même temps, oui J'ai pas vu beaucoup, beaucoup de vidéos de tous ceux que je suis, ils ont pas fait de vidéo sur le 11-11 avec AliExpress, ni rien, quoi. Donc, c'est quand même... Je suis quand même assez étonné que beaucoup n'aient pas joué le jeu, soit parce que bah, AliExpress, n'était pas prêt à payer beaucoup, derrière un peu de ça aussi, soit... Alors, après, il y en a plein que je suis pas, constamment hein, fait des vidéos, mais moi, ceux que je suis, euh, voilà, ils le font pas. Et... Euh... Et j'étais assez étonné, il ouais, n'y a pas de truc comme ça. Alors oui, évidemment, parce que c'est Aliexpress, c'est encore une fois très très chinois, peut-être trop chinois, euh, et que, ben bah, voilà, il y a une espèce d'embargo où on voit beaucoup, hein, les gros gros youtubeurs ne veulent pas toucher Aliexpress, parce que, euh, voilà, <rire> ils se prennent pour des Américains, peut-être. Et, euh, et euh, étonnamment, ben bah, voilà, après moi, je dis <rire> Chinois, on est d'accord, hein, je, je, je dois avoir un peu d'ADN chinois euh, qui traîne maintenant, depuis le temps. Mon <rire> ADN est en train de muter, pas à cause du Covid, à cause des Chinois. Je suis en train de devenir. Mais j'ai bien choisi mon camp. Hein. Quand on regardes un peu le bordel que c'est en Chine, là. Première puissance mondiale, là. Euh, la réunion du parti et tout là. Ouh, j'ai bien fait pas prendre la Corée du Nord, je te le dis moi. <rire> bon. <rire> N'importe quoi. J'ai envie de retourner en Chine là, de ces quatre... Non, mais ça va être compliqué, là. Oh là le bordel cette année encore, là. Bon, on parlera également du Poco M4 Pro. Bon, bah, bien évidemment, le Poco M4 Pro arrive. Comme un restylage ou un relooking du Note 11. Alors, pour tous ceux qui attendaient le Note 11 et qui disaient, ah, mais la version Europe, alors attention, maintenant la version Europe risque d'avoir du Snapdragon. À prendre avec des pincettes, hein, la rumeur, encore une fois. mais Donc, ils ne pourraient pas attendre, peuvent se dire, je peux me jeter sur le Poco M4 Pro qui est exactement la même chose. Alors, il y avait quand même deux bonnes nouvelles c'est que, un, le prélancement pour le 11-11 était à 199 euros TTC, ce qui en fait quand même déjà un prix ultime. C'est-à-dire que moi, avec des prix comme ça, <rire> je suis désolé, mais aussi chinois que je sois Toutes les marques comme Doogie Ulephone, Elephone euh, Ou Kittel et tout S'ils ne font pas des téléphones qui sont hors normes C'est-à-dire des téléphones résistants euh, Waterproof et, euh, voilà, et des tablettes Des trucs qui sortent du lot je vois pas l'intérêt d'acheter un Doogie à 150 balles alors que pour 179 euros, t'as quand même un Poco M4. Alors et Poco, à la Rome et pas voilà, c'est du Mui, machin et Poco. Voilà, voilà bon ça va les couilles. Tu as quand même un téléphone de ouf à 199 euros. Il y avait un code promo de 20 euros. Ça faisait le téléphone à 179 euros. J'en ai vu passer pas mal. Bah je suis désolé, moi à 179 euros, t'as quand même un très très bon téléphone quoi. C'est fiable parce que c'est comme ça reste du Xiaomi, Redmi. T'as quand même un joli petit téléphone, un hein, 6,6 pouces. En full HD, euh, tu as un processeur Demon City à, à 850, voilà, qui est compatible de G3, G4G, 5G. D'ailleurs, je vais passer à la 5G cette année. Oui, ce que je vous ai expliqué, l'année dernière, j'avais acheté une carte. En fait, pour le 11, -11 ici, les opérateurs, ils vendent une carte. Euh, que tu achètes, c'est une carte pour un an. Une carte. Alors l'année dernière, j'avais 80 gigas par mois pendant un an et j'avais payé environ 40 euros. C'est pris euh, 1500 bahts, je crois. C'est pris euh, d'enfer, tu vois. Donc, 80 gigas par mois pendant un an pour euh, 42 euros. C'était incroyable. C'est moins cher de moins cher. Je veux dire, oui, mais alors, si vous voyez oui, 80 euros, peut-être pour vous, c'est pas assez. Pour moi, c'est rien. Je suis toujours à la maison. Je suis toujours en Wi-Fi quand je vais dehors. Je veux dire, c'est pas les pauvres vidéos YouTube que je regarde, de temps en temps, euh, qui vont me bouffer du débit, quoi. Et même quand je pars en vacances, je veux dire, souvent, il y a du Wi-Fi, ou euh, avec IVC WPM, <rire> bien placé. Euh, mais voilà. Et là, euh, même promo cette année, mais 5G. Ah, alors, il y a un peu moins. Non, il y a plus, il y a 100 gigas par mois. 100 gigas par mois, euh, pendant un an, et je payais 1590 bahts, soit 40 euros. Donc, 40 euros, j'ai un an d'Internet. Ça veut dire que je paye, je mets... Tout d'un coup, c'est comme l'Iv6 VPN. <rire> je ne arrête pas. Comme tout d'un coup, je mets 42 euros d'un coup, comme liv VPN, la marque, c'est 50 balles. <rire> je, je mets 42 euros d'un coup, je suis tranquille pendant un an. je veux dire. Euh, je vais pas dire que je suis un peu pince, mais bon... Euh... Il y a eu une période l'année dernière où le budget c'était pas ça quoi. Hein, où, où on commençait à, j'avais, j'avais un bocal avec des pièces, je commençais à taper dedans. Tu vois là, là bon, ça va mieux maintenant. Mais euh, voilà, je prends quand même mon truc d'un an. Je pourrais payer, euh, pourquoi j'ai payé 30 balles par mois alors que je peux payer 40 euros pour un an. Ça suffit très bien. Encore une fois, bon. Et pour revenir, du côté... donc je serai 5G. Donc pour revenir au téléphone là, la caméra arrière 50 millions de pixels, 50 plus 8... Moi je suis désolé mais bon ce téléphone là il est, euh, il est incroyable quoi. Batterie 5000 mAh 33W. Il était mieux franchement que mon M11 Lite. Bon, après il est plus récent, c'est comprend, Après si on attend toujours le nouveau, on fait toujours d'attendre. Mais voilà, euh, donc encore une fois, code promo, réduction, euh, tout bien. Pff, trop sympa GLG. Trop sympa, à vous pousser à l'achat. Bon, on parlera également du Dream, de Dreamy V12 Pro. Grosse promo pour le 11-11. Alors ils m'ont demandé, alors c'est un revendeur, mais ils m'ont demandé de mettre la vidéo pour le 11-11. Le Dreamy V12, 1, bon quand même tube en carbone, tube en fil de carbone. J'ai le truc. Qui... Ça pèse rien, Ça pèse rien, trop bien. Le robot, l'aspirateur balai le plus puissant que je te avec 32 kpa. Les derniers que j'ai, c'est 25, 26, hein, que j'avais, euh, je crois qu'il y en avait un, vu un passé, c'était à 28, tu vois, déjà, c'est pas mal. 32, c'est-à-dire c'est le plus puissant, et là, tous les fils se démontrent, le filtre du haut, on a vu, le fil du bas, il y a le tube en carbone, il y a tous les accessoires. Bon, la batterie n'est pas amovible, encore une fois, parce que c'est la gamme V. Et en parlant de la gamme T, Dreamy m'a demandé de refaire une vidéo sur le T20. Elle me dit, vous n'avez pas le T20 par hasard <rire> Je lui dis, ben bah, écoutez, ça tombe bien, c'est le seul que j'ai gardé parce que le T10, bon bah, je m'en suis, ne l'ai pas gardé parce qu'il était moins bien, et après j'avais eu le T20. Le T30, j'ai mon pote ici, il me dit oh, « trop bien, je le veux, » et tout, donc euh, voilà. Et j'ai dit « Non, c'est le seul que j'ai gardé le T20, je dis, ah, on va refaire une vidéo, mais six mois après que le T20, votre expérience, l'utilisation, l'aspiration et tout, ça reste un très très bon aspirateur. Et là, l'intérêt de la gamme T, c'est que la batterie est amovible. » Voilà. Comme c'est toutes les mêmes gammes et tout, donc il était très bien, il est très puissant et surtout il était vraiment un prix d'enfer. Voilà 314 euros, plus tous les codes promo et tout. Enfin, c'était quand même assez. Euh, voilà, c'était une très très bonne affaire. et C'est un très très bon aspirateur. Après, encore une fois, si vous avez plus de budget, il y a mieux. Si vous avez moins de budget, il y a moins bien. Bon, on parlera également des clés Windows. Euh... Parce que la meuf comprend rien. Je suis tombé sur une meuf là, elle me dit Oui, euh, on va faire une vidéo pour le 11-11 sur les clés, euh, on a un site machin et tout. Je vois pff, pas trop et tout. Après je dis bon bah, tu sais je lui donne mon prix puis puis je rajoute 30%, je, je prends mes prix puis je rajoute 30% non 40% non mais 50% donc j'ai mis 50% en plus sur mes prix d'habitude. Tu vois ouais, si vous voulez ça et l'offre, ok très bien bon ça passe et tout pour le 11 novembre et tout et je pense que la meuf elle n'a pas compris que le 11 novembre c'était pas le jour pour acheter des clés quoi. C'est bien parce que c'est le gros jour où il y a une frénésie d'achat mais on voit bien qu'il n'y a pas une frénésie d'achat pour les clés Windows. Alors bon ça c'était le premier truc Enfin bon après. Moi, tu sais, moi, je suis sympa comme gars, moi, elle veut me donner de l'argent, je le prends. <rire> donc, j'ai pris son argent. Et après, donc, je fais une vidéo, donc j'explique, parce que, quand même, malgré même si la vidéo ne m'emballait pas, je veux dire on a quand même, il y a quand même un petit côté de challenge où je me dis, ça serait quand même bien qu'elle vende, parce qu'après, ils reviennent et ça permet de prendre un petit billet de temps en temps. Comme IVC, je vais dire, yves ils viennent tous les mois, je prends un petit billet, je dire, même si, moi, ça ne m'emballe pas trop, je, veux dire, je prends un billet tous les mois d'assurer quasiment avec eux, quoi. Donc, je dis, bon, bah, je vais quand même le faire, mais je dis, il faut quand même vachement mettre en avant, comme quoi ils vendent des clés. Moi, par exemple, j'ai déjà eu l'expérience avec Kaspersky où j'ai racheté une clé et ça m'a permis bah, de payer moitié moins cher, payer 20 balles ou 42 balles ma clé Kaspersky. Je dis, il faut absolument mettre en avant les clés. Puis en plus, il y a 35%, c'est pas mal. Et puis après, elle, elle voulait absolument que je fasse un focus sur Windows 10 et comment l'installer et tout. Je dis, ça, c'est bon, je mets. Je lui envoie la vidéo. Puis j'avais fait un titre avec marqué Code promo moins 35% sur les clés Windows 10, Steam Origin, Uplay, PS5 ou PC. PS5 c'est de la merde, enfin bon on s'en fout, euh, ça marche aussi, c'est des, euh, des bons d'achat. Et euh, donc c'était là. Voilà. Puis après elle me fait la vidéo, elle fait la vidéo, elle est trop longue. Ah, j'ai l'habitude, mais bon j'essaie de faire mieux. Un... Elle me dit il oui, faudrait couper toute la partie au début et laisser que la partie Windows, Je dis mais non, déjà je peux pas éditer la vidéo parce que j'ai du boulot à la gueule, je peux pas éditer la vidéo, enlever, et puis en plus je dis. dis tu sais, t'as envie de lui dire, mais madame, madame, madame Cerise, de, de qui sort de l'école. Windows 10, tout le monde s'en bat les couilles, je suis désolé, mais tout le monde s'en fout quoi, au pire de Windows 11, machin et tout, mais, mais tout le monde s'en bat les couilles quoi, c'est vraiment, euh... alors j'ai dit non, on laisse ça, J'ai dit attendez, euh, le truc, faut qu'au moins, tu sais qu'il y ait un taux de conversion, ah d'accord, par contre vous changez le titre, et m'a demandé as un titre à la compte, c'est genre euh, grosse promo sur Windows 10 à, euh, à 11 euros, quoi, tu sais comme si ça intéressait les gens. Moi, je trouve que ça intéresse personne, Windows 10 à 11 euros. Enfin, même Windows 10 tout court, après que c'est 11 ou machin. Les gens, ils ont d'autres préoccupations, déjà pour le 11-11. Son... Après, elle m'écrit hier après-midi, mais je comprends pas. Il y a des vues, mais il n'y a pas d'achat. Il y a des clics, mais il n'y a pas d'achat. Je dis, ah oui, parce que votre titre il est pourri, j dit, votre stratégie, elle est mauvaise. Un, c'est le 11-11, les gens se sont jetés sur les achats de produits avec des codes promo limités. C'est paraissait un peu évident. Et deux, le titre, vous avez trop ciblé Windows 11. les Windows 10, les gens, ils s'en battent les couilles, quoi. Enfin, poliment, je pas dit qu'ils s'en battaient les couilles, mais voilà. Les couilles que Realme tient dans sa main. Voilà. Mais euh, une très mauvaise stratégie. Donc, j'espère qu'en changeant, pour avec un peu l'article et euh, le geek.tv, on pourra arriver, enfin, peut-être, à ce que les gens utilisent le code pour acheter d'autres choses. Donc, dans ce cas, ils vont dire, ah ben oui, il avait raison, je suis une connasse. <rire> Je pense pas qu'elle dise ça. Oui, il avait raison. <rire> simplement. Juste simplement. faut que je me tape un hashtag me euh, connasse. Je suis pas une connasse. <rire> hashtag hashtag, hashtag je suis pas une connasse. <rire> Non, t'es une petite co... Non, bon, voilà. Donc, <rire> non, mais voilà, c'est pas, pas m'apprendre le métier, quoi. Non, <rire> <Voilà>. t'es... Donc, je <rire> suis pas convaincu que ça marche beaucoup, leur histoire. Enfin bon, après, euh, tant pis, hein. À la guerre, comme à la guerre. Bon, aujourd'hui, il y a le test du robot aspirateur laveur, le Arnaga S8 Pro, qui, vous le verrez dans la démo, n'est pas une bête d'aspiration. On sera d'accord avec ses 2700 PA. On voit bien qu'au niveau du café, c'est pas ça il faut deux fois, et encore, à la fin de la deuxième fois, on voit que les 2700 PA, surtout par contre, au niveau du prix, ils ont tout défoncé, puisque le produit est à 349 euros, Ok. Non, il était à 389 399 euros. Il y a un code promo de 40 euros. Donc ça fait 349 euros. Plus ils m'ont donné une ribambelle de code promo que je vous ai mis sur le, sur le site. Ce qui permettrait éventuellement de le payer peut-être encore un peu moins cher. Donc il est clair qu'entre 300 et 350 balles, avoir quand même un robot aspirateur qui aspire et qui lave, ça c'est bien. Une station de vidange, qui est malgré tout quand même efficace. Pour moins de 350 balles, c'est un très bon prix. On avait vu, le Ultonic, faisait quand même 499, moins les codes promo. Enfin, t'avais rien à moins de 400 balles, quoi. Donc, ben, il est moins bien. Hein. Le but de la vidéo, c'est pas de mentir, de dire oh, « ça aspire génial ». Non, ça, on voit bien que ça aspire pas aussi bien que les autres. Le café l'aura prouvé. Mais le prix est là. Donc, forcément, il est moins bien, mais il est carrément moins cher. Voilà. Donc, je suis sûr que la vidéo va bien marcher et que ça va être un produit qui va correspondre à pas mal de gens qui diront « j'ai pas le budget d'acheter un truc à 5 600 balles ». Les reviews à venir, alors review à venir, l'Insta 360 Go 2, alors j'ai déjà fait le test slow motion là dehors, j'ai déjà mis dans les poissons, j'allais filmer les poissons, il faut que je fasse l'export en mode aquavision, <rire> voilà, et puis je vais faire quelques plans parce qu'ils m'ont envoyé le kit moto et le kit vélo, je vais faire quelques plans en moto, Je vais justement aller au bord de mon lac là-bas, puis faire quelques plans pour tester les modes avec l'application, pour voir un petit peu. Et, euh, et puis quelques plans en moto, un hein, sur le guidon, un hein, qui filme la roue, tu vois, quelques plans un peu sympa divers et variés, un sur la casquette, là, si on peut le mettre sur la casquette à l'avant, on peut le mettre sur la casquette à l'arrière et tout, ma casquette à l'envers, voilà, et euh, voilà, et comme ça la vidéo, euh, elle voulait, alors elle voulait avant le 15, là elle m'écrit, elle me dit avant le 20, avant le Black Friday, ça bien, moi j'ai prévu de la mettre le 15, donc je vais voir euh, si je fais les plans aujourd'hui, euh, la voix demain, voix montage demain. La elle peut tomber lundi ou mardi, puisqu'après après ça, il y a le One Audio A30. Donc peut-être je vais switcher que lundi, mardi, je mettrai le One Audio. Après, je mettrai l'Insa 360. Après, il y a le Roborock S7, aspirateur quand même un peu plus sympa. Il y aura le Steadicam Power Vision S1 un steadicam et tout. Alors, certains ont dit Ouais, un steadicam maintenant, avec toutes les stabilisations. Eh, une stabilisation numérique ou une stabilisation mécanique, vaut mieux passer d'abord par une stabilisation mécanique. » Et par exemple, je, moi, je prends le cas de mon euh, Nubia Red Magic 6 S Pro. Euh, la caméra frontale n'a pas de stabilisation. Donc, quand tu fais des vidéos en... en, en en selfie, bah, il n'y a pas de stabilisation. Donc, euh, la fête dans la vente comme ça. Et pareil, la, elle fait des il fait des vidéos en 8K, mais il n'y a pas de stabilisation en 8K. Parce que là, tu n'as rien à taper dans l'image, il prend tout ce qu'il peut. Donc, ça peut être intéressant d'avoir, de comparer entre la stabilisation numérique, la stabilisation du Steadicam, et éventuellement les deux. Parce qu'à deux, c'est mieux. Voilà. Donc, euh, après, ils ont payé, on a pris l'argent, on va faire les vidéos. Hein. Euh, la Seiko Solar versus la IEW, donc la Seiko Solar qui est là-bas, euh, la I&W donc c'est la dernière qui me reste là de chez I&W parce qu'on en avait envoyé trois en attendant les trois Pagani et la Beigna, voilà donc elle est jolie celle-là hein. putain elle est classe avec, là l'intérêt c'est que vraiment dedans c'est toujours du NH36 ou euh, le Miyota, euh, je sais plus combien là avec l'heure, avec euh, c'est des Day Date. j'aime bien les dates moi voilà ça fait un peu truc ça fait un peu euh, des dates ça fait un peu catégorie catégorie de, de site porno alors euh... <rire> amateur euh, lesbienne euh, des hein <rire> je vais cliquer là ça doit être intéressant pas du tout voilà. et enfin à la fin du mois il y aura le Red Road V17 voilà tous ces produits là je les ai et j'ai mis juste ça puisqu'en théorie après euh, les vidéos ED Dream après la vidéo AliExpress ok il y a les accessoires U-green que j'ai reçu ah, j'ai un super chargeur là qui charge tout 100 watts et tout avec les, avec les nouvelles tensions pour les gros MacBook Pro là, à 100 à 6, 6 euh, 20 volts 6A ah, ça commence à faire. Euh, les, les produits Aquara, bah, ils n'ont pas répondu parce qu'ils euh, devaient m'en envoyer un, ils en envoient quatre. Tu vois. Maintenant, euh, c'est fini. Quatre produits pour le prix d'un, euh, c'est... Euh, quatre produits, euh, petit bonus. Petit bonus. Il eh, faut que je parte en vacances, moi. Avec billet d'avion, la France, c'est cher. Bon, on parlera de mon site Les Magouilles, lesmagouilles.com, le site qui, alors c'est mon blog perso, encore une fois, on va arriver dans cette nouvelle phase, je vais avoir un peu plus le temps là, de m'y remettre un petit peu, Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, je vais essayer de faire un peu moins d'articles, mais de passer directement à la phase 3 de, de ce que je voulais faire avec euh, cette, ce, comment dire, ce blog. Un, le blog, bon, vous retrouvez des articles de temps en temps, ok, tous ces articles seront également en version audio et podcast, comme ça vous pouvez écouter, si vous voulez lire, vous pouvez lire. Si vous voulez écouter, écoutez, mais l'intérêt c'est pour moi le, au niveau du SEO, bah, je prends au niveau du SEO et vous pouvez l'écouter quand même. Voilà. ne euh... pourquoi elle bouge toute seule la souris. Faut, faut que tu arrêtes, madame. Et euh... ah, ça doit être que ça doit être les bannières. En fonction de la mise en page, ça doit changer. Et on va arriver sur le nouveau truc. C'est qu'à partir du moment où je fais la version audio. Généralement la version audio, en plus je la fais avec, euh, avec Streamlab, parce que le micro est bien. Est je fais une version comme ça, où je lis le, ce que j'ai écrit. D'accord Après, j'argumente et tout un peu comme ça. Et après, cette vidéo, je la convertis en audio pour avoir un MP4, voilà. pas un MP3. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas, quand je fais mes articles, quand je lis mes articles, de mettre, par exemple, de cliquer là-dessus, puis voilà, pendant que je lis, de mettre la photo comme ça, puis de vous parler un peu euh, de visu. Il y a pas mal de mecs, tu sais, les mecs qui critiquent et tout, il n'y a, a pas de vidéo derrière, il n'y a pas d'image. Donc, ça permettrait d'avoir du contenu en faisant basculer un peu les images comme ça, et de vous faire une vidéo qui pourrait être intégrée à GLG Vidéo, et ce qui permettrait de vachement d'étendre. C'est-à-dire que le mardi et le vendredi, il y aurait toujours le JT du Geek, mais le reste de la semaine, de temps en temps, il y aura une petite vidéo qui tombe comme ça, sur un sujet complètement diversifié, comme euh, devenir CO, euh, passer de jeune entrepreneur à CO, euh, et euh, la prochaine vidéo que je ferai demain, qui sera donc bien sûr Dexter saison 9, où je ferai un article en disant ce que tu pense. donc je ferai une vidéo comme ça cette vidéo fera un podcast ça fera une vidéo sur euh, qui parlera de Dexter avec des sujets complètement différents de ce qu'on fait un peu du high tech ça fera une version audio et une version blog voilà parce que mec, mec il n'y a pas assez de travail mais ça sera de temps en temps hein. c'est pas tous les jours vous inquiétez pas c'est quand temps en temps, quand j'ai le temps je fais, après, voilà, ça me prend euh, rédaction, euh, audio et tout, euh, voilà. Moins de référencement, mais ça permettrait de faire des choses un peu sympas. Ce qui permettrait, bah, de faire euh, des podcasts un peu différents, comme je fais maintenant et tout, mais surtout des vidéos un peu différentes, avec des titres complètement différents, qui permettront d'attirer plus de gens, qui, peut-être, viendront, par exemple, pour la vidéo de Dexter de demain, et qui, euh, peut-être, regarderont JT du Geek de temps en temps, et s'abonneront. Voilà. Le triangle. Le triangle, monsieur. C'est-à-dire que tu les fais venir pour un truc, et hop, tu les boucan avec un autre. C'est-à-dire que s'ils viennent sur les magouilles, il y a les podcasts et les vidéos, trop bien. il tombe sur le podcast ah je suis sur Amazon maintenant, parce il y a Amazon Podcast maintenant qui a été lancé, ils m'ont demandé si je voulais le mettre, j'ai dit oui, c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit, je prends. Je sais. Et euh, j'ai mis sur le podcast, voilà, le mec tombe sur le podcast, il, dit, ah ouais, il a un blog et c'est sur YouTube aussi, hein, un truc. Ou alors, il tombe sur YouTube, là, tout doux, YouTube, ah, il a un blog, hein, on peut écouter un podcast. La pyramide, avec l'œil au milieu. Non, pas d'œil au milieu c'est mes yeux tranquilles. Bon, vous me retrouvez également tous les jours sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Bon, on est surtout en auto promo en ce moment puisque bon, vidéo, euh, je peux trop le temps <rire> avec les vidéos du 11-11. C'était un petit peu chargé, mais tout va bien. Allez, on parlera un petit peu des films et séries de la semaine et disponibles en Blu-ray depuis cette semaine. Euh, Shang-Chi, le nouveau film Marvel. Alors, il n'a pas. Alors, le... je comprends pourquoi il n'a pas si bien marché que ça. C'est un film très chinois. En fait, c'est un film très euh, américain fait pour les chinois, en fait. Hein. Bon, c'est très chinois, ils parlent chinois souvent, ils alternent chinois, donc c'est souvent sous-titré et tout, et je comprends que beaucoup sont pas à l'aise avec ça. Après, les acteurs sont pas ouf, lui, bon, il pas... Il n'y a pas un physique d'Apollo non plus, tu vois. Euh, sa copine, voilà. La sœur non plus. Enfin, voilà. Tu, oh, voilà, ils sont pas trucs. Après, euh, sa mère. <rire> sa tante. Non, sa tante. Non, sa mère. <rire> c'est plus de mon âge. Mais euh, après, c'est assez intéressant. Bon, c'est un Marvel. Il y a pas mal de caméos, encore une fois, dedans, avec... Euh, du, un petit côté Doctor Strange avec le petit côté Iron Man et tout du, voilà, je ne vais pas vous teaser mais le côté quand on le voit arriver comme ça, un petit côté Pokémon aussi avec espèce de petit monstre avec les ailes et tout là, et puis bah, évidemment dans le monde un peu parallèle très très chinois où tu dis, ah oh, mais pourquoi ils mettent des dragons comme ça et des espèces de trucs bah, on les voit donc on comprend que c'est à cause de ça que voilà, la mythologie a repris et tout moi je trouvais ça sympa, la qualité en Blu-ray c'était voilà, dynamique, c'était pas ultra bien fait, notamment avec les scènes avec le bus et tout, tu dis, bon, c'est quand même pas mal CFI, comme ils disent, pas mal d'effets spéciaux et tout, mais moi, je trouve, je passe à un bon moment, c'était sympa, après, c'était très, très, très chinois, donc si vous aimez bien déjà les films chinois à la base, c'est carrément, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de... l'histoire un peu B.A.B.A., tu sais, voilà, c'est un truc, il est méchant, mais il est méchant presque pour la bonne raison, quoi. Donc, bon, c'est très euh, nia nia quoi, comme font les, les Chinois, donc si vous aimez beaucoup les films de Chinois... Avec Un peu d'action, ça va passer après. On est d'accord que c'est peut-être pas non plus le film de l'année. Bon, par contre, série de l'année euh, pour moi, Billion. Alors, la Billion saison 5, c'est fini. Alors, il y a eu le 8, le 9, d'accord. On est passé du 11 au 12, mais je pense qu'il y a eu un problème de Covid entre les deux où ils faisaient les épisodes et tout. Je pense que ça doit être il y a eu pas mal de problèmes puisque je crois qu'entre le, il y a eu une période où la saison elle, elle, elle s'est arrêtée pendant un an. C'est-à-dire que même lui, il était un peu gros au début, puis il est arrivé, tout maigre tout maigre, tout bien et tout, et là, maintenant, il a des cheveux, presque à la fin de la saison, donc tout va bien. C'est vraiment, on sent que la saison a duré très... Ils ont mis extrêmement longtemps... Alors, j'ai pas la raison, mais ils ont mis extrêmement longtemps pour la finir. Euh, par contre, cette saison, elle est d'enfer. Autant, à chaque fois, le jeu du chat et de la souris, au début, c'était un peu compliqué. Là, euh, putain, avec Prince dedans et tout, là... C'était euh, la fin de la saison et vraiment d'enfer de chez d'enfer. Un hein, rebondissement de, de rebondissement de coups de pute et tout. Je vous la conseille vraiment. Et tout ce à part les deux derniers épisodes qui sont en format en plus euh, à la con, là, même pas en 16, 9e. Enfin bon, c'était euh, un peu la, la catastrophe cette saison, mais euh, elle devrait arriver sur Netflix d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment une de mes sé séries préférées. Ouais, bon, hier j'ai regardé d'une. Oh, d'une Putain, en 2000... le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de critiques de mecs qui... Euh, toujours des mecs qui se paluchent un peu. Hein. « Je ne vais pas plaire, c'est pas de trucs comme ça. Euh, moi, kiffé, hein, -ce » C'est... Moi, j'ai kiffé. Vraiment, qu'est-ce que c'est Après, c'est très cont contemplatif. Il y a un univers, euh, des planètes, une nouvelle truc, lui, l'histoire qui se met en place et tout. Oh, ça dure deux heures et demie. Putain, j'ai pas vu le temps passer, hein, vraiment. Oh, c'est génial, ça fait que de s'enchaîner. C'est beau, c'est super bien fait. Les paysages, l'histoire, il n'y a pas trop de focus sur les personnages secondaires. Tu sais qu'on pourrait dire oui, mais ils ont mis des têtes d'affiche comme ça pour, pour, pour, pour, pour racoler tout. En fait, non, toi, c'est vraiment pas mal et tout. Puis c'est là qu'on voit dans cette. Euh, c'est à peu près les mêmes périodes que Star Wars et tout. Je dire, les, les Stormtroopers qui sont cons comme leurs pieds, qui sont juste là pour se faire défoncer. Là, je veux dire, les méchants, c'est les méchants, quoi. C'est vraiment euh, l'autre avec le, putain, le, le Big Boss et tout, là, putain, avec le liquide, tout. C'est ah, très, très... Moi, j'ai très, très bien kiffé. Il y a une disponible en version blu en plus, en ce moment, là, visuellement, sur ta télé QLED, avec ta barre au cinéma, comme moi, je veux dire, c'était vraiment bien. Franchement, franchement, franchement, c'était pas mal. Euh, hack, il y a également le deuxième épisode qui est disponible c'est pas mal hein, c'est pas mal hack, en fait ça commence à avoir une bonne tournure c'est surtout euh, elle, elle nous explique que la vie est pas facile qu'il faut travailler dur hustle il voilà. faut travailler dur, il faut cravacher il faut se battre toujours, tout le temps sinon si tu laisses comme ça, comme j'ai mis dans mon article sur les magouilles les revenus passifs ça n'existe pas je bosse dur et après j'encaisse, je vais au bord de la plage, non si tu travailles dur, que tu encaisses, tu vas au bord de la plage, oui mais après, il y a quelqu'un qui va te dépasser, tes revenus, au d'un moment, ils vont s'éponger, et tu t'auras plus rien. Donc, il faut toujours et toujours... Et c'est un peu ce qu'elle essaie de lui enseigner. Alors, il y a trois épisodes sur Internet, le problème, c'est que le 3, c'est le même que le 2. <rire> j'ai le 3, 2 et 3, trop bien. Et 3, mais je dis 3, mais j'ai déjà vu ça, c'est le 2, euh, simplement, avec marqué numéro 3. Voilà. Donc, <rire> c'est exactement la même chose, mais c'est pas mal. Et enfin, j'ai commencé Dexter, saison 9. Encore une fois, mais ça, on en parlera demain. Voilà, ça fera l'occasion de faire une vidéo dédiée à Dexter. C'est très putaclic, en plus, hein, dans le titre. Hein. Dexter, euh, saison 9, euh, ça commence mal. C'est ça, un peu mon titre. Voilà. On parlera un peu de, sans spoiler, on parlera des choses qui ont été mises en place, de l'intrigue, de la série qui était arrêtée au bout de 8 saisons, qui reprend au bout de 9 et tout. Enfin bon, vous avez compris un peu le délire. Et bim, badaboum. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, l'émission a quand même duré 40 minutes. Mais en théorie, c'était férié hier. Donc là, vous avez dû faire le viaduc. Donc, vous êtes à la maison tranquille. <rire> bon, la vidéo, La vidéo, bah, par contre, là, euh, c'est ça que l'émission, maintenant, moi, je mets toujours à midi. Mais pour vous, midi, ça fait 6 heures du matin. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que c'est trop tôt Est-ce que tu t'en bats les couilles parce que de toute façon, tu les regardes en replay Ou est-ce que tu préférais 7 heures pour être en live avec moi Ou est-ce que je fais comme je veux et que ça soit... <rire> Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne fin de semaine, un bon week-end. J'espère que vous avez bien acheté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté. J'ai vu que sur Line, certains avaient commencé et tout. ce que vous avez acheté pour les promos. Alors moi, je me suis acheté quoi Je me suis acheté. Alors, ma carte SIM, euh, parce que j'avais besoin euh, pour un an d'Internet. Je me suis acheté des écouteurs JBL, là, tu sais, des, euh, des intrames avec le tour d'oreille pour aller courir et tout, pour être un peu bien. Je me suis acheté des, des baskets à 7 euros. Voilà, des... bon, C'est pas parce que je voulais absolument des baskets Et que je suis pingre C'est que je voulais savoir ce qu'on pouvait avoir pour 7 euros Elles sont trop stylées, beige et tout comme ça Ça fait plusieurs fois que je les vois Et qu'il y a pas mal de sites qui les vendent 40 balles Alors qu'en fait ça vaut 7€ sur Aliexpress Donc j'ai acheté ça, je me suis dit ça pourrait faire un truc sympa, intéressant Dans les, vid... dans les prochaines vidéos et les articles qui vont arriver tous les jours euh, de vous dire, voilà, tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 7 euros Est-ce que c'est vraiment de la merde Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que ça... Et je crois que c'est tout. J'ai acheté un truc pour gonfler les pneus, là, parce que celui que j'avais, là, le truc à vis, c'était complètement défoncé, donc j'en ai acheté un qui se clipse, voilà, pour gonfler les pneus de la, de la moto de temps en temps, pour vérifier. ce qu'ici, il fait tellement chaud que la pression a tendance à se casser un peu la gueule. Voilà, en gros, euh, je suis pas flambé de ouf, mais j'ai tout pour être heureux. J'ai vous et j'ai plein de cadeaux gratuits tout le temps. <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, je vous donne rendez-vous demain. <rire> Bien sûr. Allez, bonne journée. Bye bye.